Bienvenue dans l'épisode numéro 80 de Stage One Et oui, 80 Et nous allons jouer à Rainbow Six euh, Vegas 2 Donc euh, c'est parti, c'est un jeu de FPS par Ubisoft On a déjà joué à, à Rainbow Six 3 Raven Shield Donc vous voyez, celui-là est sorti après Alors, toujours... Euh, donc on a le moteur Unreal Tournament donc on sait, Enfin Unreal, donc on sait que ça va être pas mal L'expérience de jeu peut changer si on est en multi Ils nous le disent souvent ça d'ailleurs sur les jeux maintenant Souvent, souvent on voit Ah, l'expérience peut changer si tu joues, en, si tu joues en multi, c'est pas pareil je sais pas pourquoi il doit être obligé de le dire Appuyez sur une touche pour continuer c'est parti donc on va se on va regarder déjà tout de suite euh, les paramètres résolution je vais baisser un petit peu au cas où au cas où ça rame je préfère, euh, je préfère éviter de, de risquer euh, le trop élevé euh, en mode normal quand j'enregistre pas comme j'ai déjà dit euh, je le mets en, orme... en... en élevé, mais, en... mais quand j'enregistre, j'essaye de... de baisser un peu, quand même. Alors, on va faire sélection de scène. Donc, on va, on va recommencer la... la partie, donc en gros, en mode scénario. Voilà, je suis sûr, en facile. Donc, ça charge, ça doit aller vite. Et je vais vous laisser l'histoire, la cinématique, s'il y en a, je sais même pas. Je me rappelle plus. Alors, assaut, les petits conseils... Chargement, les petits bonhommes qui courent, c'est trop, trop joli comme ça, L original les petits bonhommes qui avancent. A pas de cinématique donc c'est... Euh, bon ben, Je peux jouer direct. Donc là c'est avec la souris, on tourne la caméra, on regarde autour de soi. Voilà. Et là, il y a le mec qui nous a dit d'aller par là-bas donc on va on va aller le rejoindre. Donc ça se joue avec les flèches, souris, euh, les clics pour tirer. Un peu comme la plupart des FPS. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous veulent. Normalement c'est eux qui vont nous parler. Bishop, ça faisait longtemps C'est vrai, tu as changé. Je te présente notre négociateur, le lieutenant Monroe. Lieutenant Les otages étaient ici pour inaugurer une tour de communication. Du matériel dernier cri. De première importance pour les pays de l'Union Européenne. Ces terroristes ont de l'ambition. C'est pour ça qu'ils vont accepter de négocier. J'irai droit au but. Ces négociations sont une ruse. Je vais prendre l'équipe Alpha et toi l'équipe Bravo. On va encercler le complexe et quand tout le monde sera en position, on récupérera les otages. Monroe va les baratiner pendant qu'on se met en place. On va voir ce que valent tes hommes. Ok, on fait comme ça. Prenez pas de risque. Ça va aller. S'il y a une passerelle de maintenance à l'extérieur de cette pièce, elle te conduira sous les barricades. Le négociateur va passer au-dessus de toi. Vas-y seul et en silence. L'équipe Alpha se dirige vers le toit. Hop, c'est à nous jouer. Ça y est, il nous libère l'espace. Et donc on va aller prendre en... en je dirais, en tenaille, en fait, on, on, va, on va se regrouper autour pour faire une petite attaque. Donc c'est une histoire de, de fausse négociation, comme il a dit. Alors, là, il doit y avoir un mec qui vient de me dire d'y aller doucement. Allez, parti Il est où Il est, où il est là. Merci. J'en déduis que la première tournée est pour toi. Eh ben... Allez, donc ça va, ils ont un peu d'humour entre eux, c'est sympathique. Maintenir pour ramasser la 47 on s'en fout, donc là il y a mes collègues, position. je suis pas tout seul quand même, hein. voilà, ça sera, un peu, ça sera un peu compliqué, voilà, je leur dis de venir en appuyant sur espace, euh, sur espace, moi ouais, c'est bizarre comme touche, je faudrait que je configure, Allez vers la porte, ouais, barre est, euh, la barre d'espace, la touche d'action c'est espace, c'est étonnant, c'est vrai que j'avais pas fait attention jusqu'à maintenant, mais euh, en général l'espace c'est pour sauter. Alors peut-être que ça marche aussi pour ça. Hop là, d'accord. Donc j'y vais tout seul hein, euh, j'ai vu mes coéquipiers, ils avaient pas l'air d'avoir envie de m'aider. Manque de munitions. Ah, attendez, je me fais tirer dessus. Donc il y a des gens là-bas. Mais là, on peut pas y aller, y a un escalier, non. Eh ben, on va descendre. Que voulez-vous Donc, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire Parce que là, bon, on va attendre qu'ils arrivent. Euh, on s'aperçoit qu'il ben, il est, il est mieux développé graphiquement que, que le Ravenfield. Sinon, les, la, la sensibilité est un peu, un peu comme la plupart des FPS. n'y euh, a pas d'originalité, euh, si ce n'est l'histoire. Euh, pour les, pour la, la date de sortie, c'est pas non plus... Hein. Révolutionnaire, c'est un petit bon jeu, bon jeu d'infiltration. Un petit De bon jeu, un gros jeu quand même. Donc là, on va y aller. Ouvre la porte, il y a quelqu'un Non, non, il n'y a personne. Donc on est dehors cette fois-ci, donc on va faire attention. Il y a beaucoup plus d'espace. Donc là, il faudrait que j'arrive à leur tirer dessus comme ça. Ça pourrait être sympathique. Bien. Il se planque derrière la, la barrière de. Le petit panneau en fer. Ah non, ils sont là-bas maintenant. Oula, là, je me fais tirer dessus. Je me fais canarder. Oula, mon personnage il, il fait des drôles de bruit. Hop là, il y en a un de mort. Est-ce que l'autre il est où Il est où mort l'autre Apparemment. On va pas prendre trop de risques. Ils sont où mes coéquipiers Ah non Voilà, je me suis fait tuer. C'est super. Où sont mes coéquipiers Pourquoi ne m'ont-ils pas suivi Expliquez-moi, <rire> j'étais tout seul. Je pouvais pas y arriver. N'importe quoi. Donc maintenant, je vais leur dire de me suivre de partout. Ils -moi. iront sur. Foot. Vous pouvez Ah bah là les deux sont morts. Ça va aller plus vite. Alors mes coéquipiers, je vais leur dire d'y aller. On va aller se faire Allez. foutre. Voilà. Parce que franchement, euh, les mecs qui restent derrière, euh, vite fait quand même. Vite fait pour, euh, pour un jeu d'infiltration quand vous êtes tout seul. Hein. On va essayer de ramasser son AK-47, voir si c'est mieux. Ouais. C'est le même viseur. Allez, allez. allez, allez y <rire> Je suis pas fou. hein, Maintenant, j'avance, j'avance plus tout seul. Hein. Tant qu'ils sont pas là, ils vont, ils vont, se faire voir. Sprinter, Vous pouvez accélérer en appuyant sur Mage. Web. Bit. Et toujours personne. C'est bizarre. Allez, Ah, on entendait, on entendait voix. Où c'est qui sont Ils doivent être, euh, ils doivent être euh, là. Non Bah ils doivent être derrière la porte. Bon allez. Position. Ouais, je dis à mon équipe d'aller devant la porte déjà. Ne plus. Il peut pas l'ouvrir tout seul la porte J'ai oublié euh... D'accord, bon, j'y vais tout seul. Hein. Comme d'hab. <rire> Pour l'instant ils étaient que deux, ça va. Donc manque de munitions. Qu'est-ce que c'est que ça Ramasser, manque de munitions, s'en fout. Hop là, j'en ai encore un paquet, donc c'est bon. J'ai des grenades. On se met en position. Allez, on ouvre la porte. Il y quelqu'un Il y a personne. Tant mieux. Donc il, y a des, il y a des petits checkpoints de temps en temps. Vous avez Quelle vu que idée. Quelles seraient les conséquences d'une telle action Panique, exécution des otages, échec de la mission. Bonne réponse. Utilise voilà. ta cervelle la prochaine fois. En plus ils disent, ils disent des trucs qui servent à rien donc c'est plutôt pas mal. Tout le monde en position. <rire> Ça fait plus réel. Voilà. Alors on se en position, on nous la porte, attention. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Trois morts. J'ai de la chance qu'ils étaient à côté de l'autre. Hein. Toute action entraîne des conséquences. Tui, -moi à ton intuition. Réfléchis. Après ils disent qu'il faut pas faire de bruit parce qu'ils vont tuer les otages ou je sais pas quoi Mais nous on tire quand même, on n'a pas de silencieux, ça fait un bruit incroyable oh, Je dis ça, je dis rien Alors qu'est-ce que c'est ça En fait c'était mon... mon machin de... Pour me coller contre les murs, a, mais en fait. sur la... ça m'a collé sur la gauche, c'était bizarre euh, hop. allez, montez avec moi Arrêtez de rester, de... Arrêtez de... Arrêtez de rester derrière moi, c'est n'importe quoi ça c'est pas bien fait à ce niveau là parce qu'ils me suivent pas quoi, il faut, il faut que je leur dise de me suivre. Alors lui il meurt Sinon je peux toujours crever quoi n'importe quoi Donc là il y a un mec là-haut On va essayer de le tuer comme ça Ouais c'est pas, pas gagné C'est pas totalement Faudrait, Faut être super précis en plus on tire on doit tirer 30, 30 balles à côté On va peut-être avancer un peu Là. Ah bah je le vois pas du tout là hein. Presque pas il faudrait que j'avance à l'autre poteau Alors on recherche euh, J'aime bien le, le cri de le cri de désespoir du mec quand il se prend une balle C'est plutôt marrant Et mes équipiers Je suis sûr qu'ils sont, qu sont pas là du tout Et Je suis tout seul là Je peux vous assurer que je suis tout seul Personne va m'aider à Descendre ce putain de mec là bas qui veut pas Crever Allez Impossible à viser Manque de munitions encore Voilà On va faire comme ça Regardez il y'a personne je suis tout seul c'est n'importe quoi. Allez. Eux, eux, eux, eux ils vont s'en charger. Je leur ai dit d'avancer. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont le descendre. Je suis, je suis de faire mieux ça. Non, Moi, j'ai essayé 30 fois de vous les vous tuer, le tuer. J'y suis pas arrivé. Eux, ça va. Ils arrivent. En, en 3 secondes, il est mort. Voilà. Quand on, quand on sait pas quoi faire, ça va plus vite. Pour utiliser le rappel. Go, go. C'est quoi le rappel Barre d'espace. Qu'est-ce qu'un rappel mmh. Comment ils ont fait pour aller là Ils ont sérieux les mecs là Rappel occupé... Ouais... Là je peux pas passer, ça c'est pas... Je sais pas ce que c'est... Ouais, utiliser rappel. Est-ce que est-ce que je peux le... Ah bah d'accord, voilà, c'est bon. Donc en gros, je m'étends. Est-ce que je peux descendre maintenant, saut Non, ça je saute. On va descendre un peu. Hop là, il y a des gens dedans. Allez, il meurt, il meurt. Il meurt, il y en a que deux. Trois. Voilà, il y a personne. Moi, je rentre dedans, comme ça bon, bon, Tout simplement. Bah Là, je suis tout seul, par contre. Il va falloir que... Les autres bougent leur cul. Il y a un photocopieuse qui, qui photocopie. Ça y est, ils arrivent. C'est pas trop toi. Vous devriez faire plus de bruit les gens. Ça c'est une porte, on peut pas... Donc on est obligé d'aller là-bas On va aller là-bas. C'est toujours le même principe, on sécurise, on, en, on continue, c'est l'infiltration, il hein. n'y a, a pas à chier des bulles, à tortiller du cul pour chier droit, comme dirait un, comme dirait un certain, comment il s'appelait euh, ah je ne sais plus, Léodagan de Carmelide, dans Kaamelott, euh, comment il s'appelle, il s'appelle Asti, mais je ne sais plus ce que c'est, ah ben je suis mort, voilà, il suffisait que je parle, et je suis mort. Heureusement qu'il y oui, a des checkpoints. Oui. Voilà, recharge le checkpoint d'avant. Ça va très vite, ça recharge en même pas, en même pas deux secondes. On va passer par celle-là. On, on va pas aller de l'autre côté là-bas parce qu'on sait qu'on sait qu'il nous attend de toute façon. hop là, Oula, il a. Est... Ah bah lui il a, il a pas peur. D'accord, donc je viens de tirer dans mon coéquipier. Vous devez le secourir. Encore, il y a toujours un mec là devant. Tu peux encore t'améliorer. Mon coéquipier, il s'est pris des balles, il était par terre, mais maintenant il va mieux. Alors, on va vers la porte. On ouvre. Je l'ouvre tout seul de toute façon. Il n'y a personne derrière. C'est moi. qui. C'est la porte de tout à l'heure. Alors ici, c'était quoi C'était quoi ici C'était rien. On retourne dans le couloir. C'est la même, même endroit. Donc là, on peut pas monter. Il y a encore des rappels. Il y a encore des rappels ici. On va les prendre. Il y en a de partout, hein, bizarrement, il y a des rappels dans tous les coins. Alors, ça, c'est l'autre équipe. ça. D'accord, donc ça, c'est mes coéquipiers. C'est l'autre équipe qui passe de l'autre côté. Donc, nous, on monte par là. Hop. Tout est clair jusqu'ici Six avait raison à ton sujet. Tu t'es montré exemplaire jusqu'ici. Je vous remercie. Allez, allez. Ils mettent un peu du temps à arriver quand même. Ils sont, ils sont pas très euh, rapides à la détente. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas maintenant Parce que du coup, ils sont passés par l'intérieur, mes collègues. Il ah, y a un mec qui On parle. Non, non Oh, alors euh, celle où il y a un grand rayon qui illumine l'église et. Euh... Hop. Non, Je viens de trouver comment de changer d'arme. D'accord, j'essaye un euh, peu toutes les touches. Non, non, tu sais, celle. Mes... J'aimerais bien envoyer une grenade, mais bon. C'est pas encore ça. Tant pis. Et... Voilà. Alors. On s'en fout, la K47, okay, on se okay. tape. B. Et le monde en position. Voilà. Ça doit être ici que les négociations se font. On va, On va attendre devant la porte s'ils veulent bien venir. Parce que bon, voilà. C'est des putains de feignants ces mecs. Faut vraiment que je leur dise allez, venez ils là. Sinon, ils viennent pas quoi. Allez-y. Allez, allez là-bas. <rire> Euh, Est-ce que c'est utile de mettre euh, l'infrarouge ici Sachant qu'on voit aussi bien sans qu'avec. On attend qu'Alpha donne le feu vert pour tirer. On y voit bien sans. Hein, les, les ordres. Allez. On rentre. Attention, il bah, n'y a personne, c'est super. Bon, bah, on va monter, hein. Regardez, j'enlève l'infrarouge. On y voit toujours autant, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus comme s'il faisait sombre à mort. La porte est piégée, vite pas de Donc c'est pas... Moi je sais pas faire, je sais pas des... Je sais pas... Il Faut que je le dise à mes coéquipiers. Bon, peut-être que je peux la désamorcer moi-même, je sais pas. Faut qu'on entre. En général, une bombe c'est pas trop fait pour être désamorcée, mais vraiment. Surtout un piège aussi évident devant la porte. Voilà, tu sais. celui qui ouvre la porte, il est un peu con. On y va. Allez, objectif mis à jour, hein. ne pas tirer avant le feu vert. Donc là, il y a la réunion qui doit se faire, là en dessous, les je pense. Voilà, ils sont tous ici. Il y a des Maintenant, otages. Et il faut qu'on attende on le feu est vert. C'est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas Exactement Très bien et si vous faites du mal à ces gens, tout ça n'aura servi à rien. Donc je suis prêt à lui tirer dans la tête. Voilà, on nous a donné le, le feu vert. Recharger. Ah il y a quelqu'un qui nous tire à mitraillette de fou là. Donc là les otages, il y en a là. Oh là là où je me fais, je me fais canarder moi. Il y en a de partout des mecs. déjà, ils étaient protégés avec des portes piégées donc bon, en même temps, on était déjà dans la merde. Ils s'attendaient pas trop à ce que les gens rentrent. Alors, où c'est qu'ils font Il y en a un là-bas. Je me tire dessus, je sais pas trop comment ils font mais ils y arrivent. Ah, mes collègues, voilà, ils sont toujours pas là quoi, j'hallucine c'est démerde-toi, fais-toi tuer, nous on, on viendra peut-être euh, si on n'est pas trop fatigué. Quelle bande de clampins quoi. Ah On va quand même pas mourir. Donc lui, il est mort. Lui aussi. Et on arrive tout le temps de partout, c'est un truc de fou. Lui, j'arrive pas à le tuer, chier. un peu, euh, C'est un peu inutile ce, cette attaque, euh, depuis derrière un mur sans regarder, euh, bah, c'est absolument impossible de viser. Ils sont tous morts ou ils sont pas tous morts Ah là, il est encore hein. Il y a toujours lui là-bas, voilà. Donc lui, il est mort. Ouais ça doit être bon Ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer On va descendre Ah ben bah là il y en a encore là Mon perso à chaque fois il est sur, la... il est sur le point de crever quoi Alors vas-y si j'avais coupé euh, allez-y hein. L'autre il, il me tire en mitraillette là-bas Eh, hey, il se met au milieu Qu'est-ce qu'il est con Ah bon, objectif mis à jour. Éliminer les terroristes qui s'enfuient. Donc les maintenant, il va falloir rattraper détruire. ceux qui essayent de se barrer. Non, on parle ceux qui... De toute façon, parce que maintenant, bah, on va dire que on n'est plus trop discret. Maintenant, ils savent qu'on est là. Hein. Donc il doit y en avoir. Où ça, je sais pas. Ah bah là-bas. Là on va vite se cacher, je crois. Et mes équipiers qui sont toujours derrière hein. alors Voilà pour pas changer. Euh, je, vais je vais me battre tout seul, c'est super. Hop là, lui, il est plus. Quelqu'un qui tire dans l'air mais on sait pas trop pourquoi. On va essayer de les descendre quand okay même. Il se planque derrière le parpaing là-bas, le, le, gros, le gros truc de pierre. Ah là, je suis pas très à couvert quand même là où je suis. Mes co sont toujours pas là. Hein. Je me bats tout seul. Et en plus, ils rechargent. Voilà prendre des, des balles dans la tête mais ça c'est fait chier. alors lui là-bas aussi il m'attaque on va aller se replanquer ils sont où mes coéquipiers Ah mais ils sont là ah bah ils sont en plein milieu carrément donc lui il est mort aussi il doit plus en rester tellement quand même depuis, euh, depuis le temps qu'on en descend je sais pas d'où ils sortent tous ces mecs donc, on peut pas passer ok c'est une, c'est une, un filet plastique qui est infranchissable. On est obligé de faire le tour. On va ramasser la cave parce que bon, c'est toujours mieux que ma petite arme de merde. Alors là, est-ce qu'il y a encore des gens vivants Apparemment, ils tirent toujours un peu dans l'air, d'ailleurs. On va, faire, on va avancer petit à petit Il doit y en avoir un là derrière là, Voilà Alors lui il va crever forer. Ah mais il y en a un autre, autre là-haut aussi Il y en a aussi un là-haut qui, qui, qui veut me descendre à chaque fois que je sors de ma cachette Il me tire dessus là. On va aller le descendre avant Et il se plaint quoi ah, je bouge, je bouge ma caméra, il se planque encore plus que tout ça. Et je vais crever. Hop là, il est mort. Et lui Lui, ça fait un moment que je tire dessus. Et comme quoi, cette ce, ce technique pour, pour tirer, c'est de la merde. Et là, là, je vise bien, quand même, normalement. Ah si, c'est bon. C'est bon, il est mort. Il y en a encore un là-haut Ah non, un là-derrière. Il sort que maintenant. Manque de munitions. On recharge. Et voilà, il est mort. Combat, prochain niveau, est terminé. Est-ce qu'il y en a un autre Voilà, lui là-haut. Donc elle avait quasiment trois en bas, 2 en bas, 2 en haut. Voilà, il est mort. Voilà. On a bien, on a bien fait le ménage, c'est déjà pas mal. Donc on on va pas, aller, on va pas aller plus loin, ça fait déjà, ça fait déjà un moment qu'on est en train de tourner. Je vais continuer la mission tout seul, moi. Et, euh, et voilà, donc ce sera bon. Voilà, donc ce sera tout pour Rainbow Six Vegas 2.